Je suis le H Samouraï Togo représenté. représenter. Mais tout le monde, les mina Dans cette vie pleine d'amertume, le courage reste la plus grande de toutes les vertus. A mon Mister pour les pour les Corona, son nom cassé c'est moi, a pas à la y pour à des cannes, non, je à boire, la caravane passe Je n'ai pas peur, vas du qu'on passe Je suis fort comme un soldat Appelle-moi et samouraï Je à boire, la caravane passe Je n'ai pas peur, vas du qu'on passe Je suis fort comme un soldat Appelle-moi un samouraï Invincible, je reste de face à cette maladie invisible Et tant soldat, comment ne pas m'engager Raison de plus me sensibiliser parce que la vie est sacrée Mais il n'y a beaucoup de gens qui a le coude de nez Tout le monde vend ça Muchas gracias Mister Guillermo